transmettront de la bonne humeur vous aurez toujours hâte c'est dimanche c'est le temps de se relaxer votre chaîne préférée vous apporte connexion oui. un véritable melting pot information, débat analyse commentaire bonsoir it bonsoir le monde bonsoir toute fan conditionnel connexion connexion Genre, je n'ai même dit sont séconisation on s'est chronisé parce qu'il va là avec le monde et surtout avec nous-mêmes qui là. Pas bien que nous-mêmes qui avons là, nous sommes fans et conditionnels. Nous sommes beaucoup que équipe solide, solide, ça. Je dis pas bien que nous, sommes avec le présentateur, nous aujourd'hui. Et Walter Ministre est dans le studio, libre au métal de Concert, Sidney Joseph a fait pour nous manœuvre technique. Et malheureusement, Peter Max Casimir n'avait nous mentir. Côté que les bons parents qui sont obligé à hospitaliser à cause de problème problèmes de maladie. Donc, le monde le monde en bouleverse et même nos famille en bouleverse, maladie, tout cela. Mais quand même, la paix garder ça le café. Mais quand même, nous ne pouvons pas quitter ça et nous parce que nous faisons des nouvelles là peuple. il faut des informations et nous former nous. Et c'est peut-être ça. Je dis à un grand vita avec nous qui se Jonathan lui. On est giffant. Plus le bagage le monde politique là et surtout le monde politique national là. Quand nous parlent des bâtons sujets ensemble, implication de la jeunesse, post 86 dans la politique et la refondation de l'État. Donc, mais c'est à leur nous parler, éviter ça. Mais avant tout, nous parlons parler de monétaire national. Qui ça a fait actualité, qui ça a parlé? Kounya depuis indique que depuis ce maintenant surtout hier, samedi. Il y a eu une, manifestation qui et pour une autre grande manifestation qui a été faite. Une grande manifestation, c'est à Berne, une grande ville, en disant c'est capitale la Suisse, Côté que des milliers de personnes étaient réunies, puis ont été réunies pour demander cessation de la guerre. La guerre ça qui est déjà à, à, à, dans le monde. Pour ne pas parlé de guerre en Ukraine seulement, la guerre a commencé à faire des conséquences négatives en matière économique à travers le monde. Côté que Volodymyr Zelensky était adressé là avec Pepsa, avec Monsa, qui a manifesté à travers une vidéo sous place Bundesplace. On dit que euh, dans le centre d'Helsinki en Finlande. En Finlande? Finlande, tout d'Helsinki, en Finlande, tout a même association qui c'est association des Ukrainiens en Finlande qui était réuni des milliers de personnes à Paris des milliers de personnes étaient réunies pou pour mener la la me Russie campée au fossile là, là. ça c'est ça c'est ça média occidental bah, ou. oui mais est-ce que tu as tu as tu as tout na, na, na, na, na, na, en Italie en Italie tu as manifesté contre les âmes que occidentaux a livré bah, il bah ah bah bah bah y a des manifestations en qui ont manifesté contre pour du pour pour, de, pour, de, pour, de le esprit pour les nécessités. qui ça. ça. En Pologne Non, Parce non, non, il pas à Pologne. Sont non. sont sont passés par là, Pologne. Euh, la Pologne. La Serbie. Oui, la Serbie. La il a manifesté et il a été une démonstration de force pour que défait. Et non stade. Nous, quand qui Je pense stade avec des milliers de monde pour me montrer comme qu si que lui-même, il lui est lui toujours là, il est toujours, il est toujours mon de monde quand ça en Et moi, je pense que je disais la guerre a continué. Là aussi, en force 2, il est utilisé, il pas jamais utilisé. Nous sommes au 26e jour, là. Il est utilisé, là aussi, il est utilisé, il pas jamais utilisé, il est utilisé au missile so, hypersonique. Hypersonique, c'est pour mieux. Et qui hein? ça, là aussi, qui message là aussi, vous voyez dans l'utilisation missile hypersonique, ça Là aussi, vous voyez mon message, <mam> il dit, vous voyez mon Occident, il pas joué. C'est ça, vous comprenez Il dit, vous voyez mon Occident, il pas joué elle veut dire il veut dire qui qu'on qu'on va arriver par l'Ukraine lui-même la il qui va répondre parce que Arsenal nucléaire non plus et surtout on dit qu'on a le contrôler Arsenal nucléaire Il les contrôles toutes sente nucléaire donc là, pas pas on dit offensive russe là pas Ukraine qui a fait vraiment pour contrecarrer elle et surtout là faut on nous là ça, ça pour nous parler, ça, question de négociation <rire> On y a la saute en l'effet. Est-ce que vous avez vu Abchita, puis vous avez puis vous avez puis vous ça au café Donc c'est ça qu'on prétend. Moi, je pense pas que Abchita ait oui. Et Abchita a parlé, on a nécessité que, dans le sens que, pour Abchita ait parler, il n'y a pas obligé de venir dans le café pour négocier à la Russie. Parce négocier. que, je pense que le président Poutine a dit que toute bagarre dépend de... En plus, le monde est mondial, dépend de la Russie. Ouais, guerre, les sanctions russes, elles affaiblissent en plus l'économie. Même ici, même dans le là, en Amérique, quelque soit tout côté, où les sanctions russes ont certain effet sur le monde. Et pas seulement sur le pays européen, c'est sur le monde directement, toutes les sanctions russes ont pesé. Ça m'a pris à la c'est que la Russie n'a pas servi avec carte code visa encore. Euh, il a adopté même les Chinois, ils ont échappé, ils ont propre code de Et si on sort dans le système sufla quand même, il y a toujours quatre banques par parce que Ils sous sanction. Ils sous sanction bancaire. Ils sont Ils Ils Ils Ils hypocrisie développer dans la question de guerre qui vient entre l'Ukraine et la Russie. La première hypocrisie de guerre, c'est la question des réfugiés. Les réfugiés, même chargé monde qui a travers les gens qui ont traversé Méditerranée, par exemple, que ce soit Libye, ils va jamais bien recevoir. Ils ne bien recevoir. Ils ont toujours un problème à réfugier. Pour les gens qui ne sont pas réfugiés. 3 600 000 M16 pour moi. Non, non, non, si peu de temps, comme si j'avais accès qui réfugiés libéraux, même pour moi, peut je ça n'a pas de zénophobie, même parce que ça raciste. Parce que, est-ce que parce qu'ils que ou c'est blanc, ou c'est européen, ou ils te font courir, accepter, ou bon, je ne sais pas, je ne sais mais. Mais c'est triste quand même. Mais c'est triste quand 20 000, oui, réfugiés qui étaient en France. 3 3 Bon, libérément, il compare. Il parle de 3 3 3 millions 300 000. Il y a l'autre média qui parle de 3 millions 600 000. Mais, on a l'occasion de voir. L'autre bagaille encore. Mais, ça, l'occident, si c'est LCI France 24, regardez. Tout la semaine, il n'y a pas jamais de tout. Il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. Il n'y a de tout. Il n'y a de tout. Il n'y a pas de tout. Il n'y a Média occidental, gardé, France 24 média d'état. Il a toujours reflété position président français. Tout à fait. Administration française a des positions, ça n'a pas. L'autre, il y a des médias indépendants, il n'y avril. pas vrai. Ah mais bon, si blague, on a des sur internet la avril, Quand il y a un petit sort de de il y a dit que et.. Et, et Vladimir Poutine bonne <coughs> relation, comme si téléphonique ou une amoureuse téléphonique avec Macron <rire> parce que tout le temps de Macron a parlé avec Vladimir Poutine la il a fait négociation une négociation qui était faite jeudi passé là. et bien bah, jeudi semaine ça, jeudi semaine dernière là, Sergei là off avec homologue ukrainien, il pas de bon et surtout, il y a, a pas négociation c'est Poutine et puis on dit bon, on dit et puis on voit que autant vous. Il y a toujours cherché négociation, c'est uh. pas normal. Oui, parce que si, ou même c'est ça, c'est ça, c'est ça nous bague là comme culture, comme si négociation. Oui, même quand il y là ouais négociation. Négociation. Nous même nous avons eu fuite totale de collaborer avec monde, nous même ici. Nous bague ça du tout. Mem, mèm, mèm, mèm, mè, ou même, même, même, même, ouais, même normal dialogue. On a besoin de tout pour nous même, comme si nous même nous Tant que vous qu avez président de ce pouvoir, vous avez un dialogue, vous avez un dialogue avec le président, président, Il ne pas faire ceci, il ne pas faire cela. Il bon, est sans sens. Moi, je pense que ça, puisque sans sens, toujours. Comment comment on fait les blancs de, nous... man, de nous dialogue Ils ont un dialogue. Ils dialoguer. un C'est ça qui toujours bon problème. Les blancs ne peuvent pas avoir un dialogue pour nous dialoguer. Même le refus total nous avoir un dialoguer avec les haïtiens par nous, nous devons avoir un envers blanc. blanc Et l'autre bagarre chose que je encore que l'international, c'est Mario Paul. Il a assez gêné. Il a parlé presque de, de Asoya que Mario a tombé dans la mer, et avec les forces séparatistes. Et Dombasa Mario Polka a pris pourtant pile pour la Russie. Attendez, moi-même, je voulais vous comprendre que, dès que ça dans l'émission, hein, la Russie n'a pas eu le pour contrôler Kiev. Ça va dans la tête de Poutine, même. La capital, la p'tite, la p'tite. Et si on pense que Poutine a eu la tête pour l'entrée pour Kiev, il a échoué. Parce que depuis un premier discours, Poutine a fait 24 ou ça, pour dédonner cette opération spéciale, elle a dit ça. Chaque fois qu'elle bombarde Mariupol, comme ça, il faut que le monde comprenne que Mariupol, c'est le régiment azov là, C'est dans la zone où ils sont stationné Le régiment azov là, son régiment qui est dans l'armée ukrainienne, son régiment ultranazi. Et chaque fois qu'elle dit ça, combattre a combattu néo-nazie. Chaque fois qu'elle bombarde Mariupol, comme ça, elle a besoin de Mariupol. Ce que fait le régime de léazoff parce que le régime est dans la zone Mariupol. il prend une zone qui est la mer d'Azoff, il prennent une zone noire. Et ils sont dans la zone Zaroui. Après, pour a nécessité, lui-même, avec force, non, non, parce qu'ils ont pu Mariupol. Mariupol est très important, parce que Mariupol, c'est met un pont entre la Crimée et les régions du Donbass. Ça veut dire, que Mariupol dans force russe capsotique la crime pour aller dans le basseau la traverser à l'aise à l'aise et la Russie avait un avantage tout sur la mer d'azov et sur la mer noire et surtout la mer noire est bien importante pour comme si pour réchauffement ça doit réchauffer parce que c'est là nous quand on sort de réchauffement parce que toute région ça on dit le frêt toute région ça on mais là la mer noire lui-même on dit qu'on sort de réchauffement là-dedans bien important pour la Russie c'est ça que pour fait c'est ça qui fait c'est une ville qui est stratégique qui prend. Mm -hmm. Ce n'est pas bien gardé. Et pas... pas non. S'il prend Kersone, il prend Mariupol, il n'y a pas besoin d'order ça encore. Si vous prend Kersone ou Marupol, ou tout contrôler... Si vous prend Kersone, on contrôler la main -noir, là, tout. La main -noir. Ça veut dire, entre-sortis dans la main là. C'est -ce vrai. Ça a besoin de faire. C'est prendre zone... Avec sud-est, avec sud-est, sonne ça net libre et honnête ou pas. Elle va même Biélorussie pendant le décalé l'idée qu'à attaqué Ukraine par Biélorussie à l'ouest, mais le plus facile pour lui, mais le parfait. Et surtout, il parle de Biélorussie couper en basse pour Vous bagalité d'un encore, il dit la débit à ou est d'un émissaire de la sonique côté la gueule. C'est une base et souterraine. La meilleure et pas quoi. On pays. De, beaucoup, beaucoup. Poutine a Poutine pour le a le de Et moi, je dis que vous parlez de échec, je pas de, de Poutine Non, il, a a échec. il en fait pas d'échec. Depuis, on commence à faire un plan de ni Kiev. Si il devait a a peu prendre, déjà. Si oui. a a il c'est Poutine devait en il tape Malgré n'y pas de ouais. résistance, il une résistance. Mais, Bua a pas oui. de Mais, pendant la paix de ça, <coughs> que... nous faisons face Nous faisons face à ce sujet. Nous a face y a sujet. Nous faisons face à ce sujet. Nous médias occidentaux Il surtout' a Nous faisons question de ce sujet. Nous faisons face Nous pas à Nous ils font vouloir l'humanité pour les médicaments qui sont cachés. Ce n'est pas plus tard que hier samedi, ils à bombarder encore. Hier samedi matin, ils commencé à bombarder encore. Parce que même si pour avez des il qui ont des gens qui ont des gens pour ont des gens des gens des des son son son de l'hôpital pédiatrique qui on là. Non non non, des on, on donc, la occidentité qui servait à Baza pour entraîner Et on sait que le monde qui vient, On sait que les étrangers étranger, hein? qui vient monsieur, monsieur Kras, je M. Kraze est comme ça Et moi je pense que mon spécialiste, m'a De Yeswa, il dit Il est difficile pour Poutine de une guerre Parce qu'il est une force pas la même Ok Force ukrainien avec force russe de la même C'est deux choses différentes M. Poutine n'a pas utiliser trois canons ça qu'on utilise Bon, il a pas aux forces forces avec forces autant forces russes supérieure et pas forces qui qui t'es contre comprendre. Et m'pensais tout bon bagarre tout. Monsieur, monsieur pas envie de en pile civil. Qui fait monsieur monsieur monsieur ni Odessa ni, ni, ni Kiev. Monsieur fonti fonti font poser sous eux. Bon Kiev tout. ça. Monsieur Abbé de Kiev en difficulté, oui, monsieur Bombardéville. L'avancée Autour de Kiev. L'avancée avec Monsieur électrique, Kiev, pas de problème courant, pas de problème manger, pas de problème. Kiev a capitulé pour col. Parce que monsieur, c'est sac dans tête, monsieur, monsieur, pas de intention à attaquer Kiev, à la confrontation directe. Parce que ça, monsieur, besoin, région, monsieur, besoin, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, déjà. monsieur, monsieur, à monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, Presque régime Azov, la presque la guérille. Monsieur pas besoin encore. Hein, contrôler a contrôler. tout reste ça net. Immédiatement le lien Kiev. Qui sont abonnés? Immédiatement le financement Kiev. Son seul qui est oui. pour négociation. Ouais, C'est ça pour, c est, c est pour négociation. C'est ça, ça vous avez besoin. et pour négociation. Est-ce qu'on campé sous sanction? Est-ce qu'on campé sous Est-ce qu'on a un Est-ce dans la radio avant, M17D, dans la guerre Ukraine avec la Russie, il y a deux personnes qui sorti capsortis. Mais est-ce que Zelensky commence à changer? Zelensky a sorti l'aide, Guaido a sorti l'aide. Pour qui ça me dit ça? Zelensky a sorti l'aide parce que Zelensky pas doué quitter sa arrive là. Oui, c'est bien pour ça. Zelensky pas de quitter sa arrive là. Parce que Zelensky était doué ou elle n'a pas fait partie de tout le dit de garder statut, de prendre statut de neutralité même jean Finlande la Suède fait pour éviter tout le monde ça au pour eux on l'autre même Jean-Natalie candidat pour... et, et, et, et, et élection présidentielle française là mm -hmm. parti ouvrier là dit il dit la euh, qui était le manipuler yo yo ça Ukraine c'est yo, yo c'est vrai monsieur Ukraine qui était les États-Unis avec l'autre pays occidental manubilé pour la une confrontation avec la Russie que lui-même auparavant, il a perdu la confrontation. Mais il est important que lui-même n'ait pas d'intérêt intérêt là-dedans. Qui a un intérêt ukrainien l'Ukraine pour qu'il est en guerre avec la Russie. Il n'y a pas un intérêt. Et surtout, il continue de dire cette même son guerre entre la Russie et l'Otan en Ukraine. Oui! L'Ukraine qui l'Ukraine manipulé par l'Occident c'est ça c'est ça Nadaliano dit il dit l'Ukraine les États-Unis avec pays occidental qui fait l'Ukraine tourner marionnette Ils yo l'Ukraine yo fait l'Ukraine lever contre la Russie puis tout yo l'Ukraine Pourquoi? on a même zone exclusion aérienne ils yo pas yo dit non parce que yo même yo même on a des belles armes cyberniques là car yo c'est la Russie à la Chine yo va non confrontation la Russie pour l'Ukraine. Ukraine pour Ukraine et dans ce que Poutine fait hier, pour répondre à Macron, pour répondre à Joe Biden, Joe Biden, assassin, Poutine dit, sanctions, pas le fait sur lui immédiat parce qu'il a été nationalisé en entreprise russes. Il a dit que depuis les premières sanctions en 2014, il a dit que c'est la crime, mais il a dit que la meilleure façon de combattre les sanctions, il faut que tu viennes investir la caille. Fait un fonds d'investissement national dimanche nous on a dit ça On dit que guerre ça la guerre que Vladimir Poutine a préparé 8 ans de cela yeah. toute la laine des pas de question de dette là côté que la Russie pas de dette aucun pain aucun pain aucun donc a là, nous avons dit que la guerre que Vladimir son mal que Vladimir Poutine Vladimir Poutine n'a pas forcé plus longtemps ça Ce n'est pas la guerre là ça ça et ça pour nous comprendre qu'on ce n'est pas du jour en 2020 va dire que bon, Poutine choisit de la pouvoir à l'Ukraine à cause de comme si l'Ukraine te voulait rentrer l'autre. Et pas seulement ça. Mais son guerre, il était comme ça à priver déjà. En tant que chef d'État, on dit qu'il fait prévision. Il fait prévision et il connaît ça à privé là. Si, et ça fait le préparer. Si l'histoire ici de bonne fait, la Russie n'a pas de jambe d'accord aucun pays qui sortit dans l'Union Soviétique a sortit sous influence. Pas oublier, l'Union Soviétique a dit la Russie te voulait. Bon, Là aussi sorti comme une puissance lui-même. Mm. Pas bien oui. toutes toutes armes nucléaires de l'Union soviétique c'est lui qui bénéficie. Et lui pourrait olla la veille, lui bénéficie de 14 républiques puis là aussi, Russie fait 15. En 1994, là aussi gardait le a trois pays dans le Balkan. Il perd dit Lituanie qui dans tête. Il perd dit Lettonie, il perd dit non Finlande, ils ont constitué net c'est trois, Estonie, Lettonie, Lituanie. Pays sont yo rejoignent l'Union européenne. Biélorussie, malgré ton petit genre, y a quoi la Russie, mais il était venu à l'Union européenne tout. Monsieur mm -hmm. Gade, monsieur, monsieur, la Roumanie, la Moldavie, tout le pays a envie, il a vu mettre la Russie non sec. Pas une autre solution que Sore et Poutine fait à la poule, sortir dans la zone ça. Et si Poutine fait erreur stratégique, ça le l'Ukraine entre dans l'OTAN. L'Ukraine fait partie de l'Union européenne, entre dans l'OTAN, il ne va jamais sortir. Et sortie occidentale tape trop près. Et Monsieur Soti, monsieur Fonsoti, Monsieur, monsieur montre que l'Occident pas tellement bon que ça. L'Occident toujours montre que toute solution n'est pas vrai. Si tu as analyse, qui répond que Pour moi, même selon l'analyse, les répondre à Attendez, pas monde un parler. On parler, on toujours nous, M. Lens qui presque criait pour le de nous en zone d'exclusion aérienne, nous ne pouvons pas faire. Ça veut dire là, M. Voulez montrer, Monsieur vous un message. M. Voulez montrer politique politique en gros bâton, l'Occident fait, il y a des gens qui sont capables de faire. Et je ne peux plusieurs ex-gros experts, candidats à l'élection présidentielle française, vous parlez de ça. ils dit il je ne peux pas quitter la Russie, sorti dans l'influence européen, La Russie, c'est l'Europe. Parce que la Russie, c'est y a? Lé la Chine, yon a fait un nouveau continent, yon a fait... Si la Russie a lévolu sur continent asiatique là, lé la Chine. Et va-t-il pas y'a un petit déjeuner là, non il dit Là, yon a fait... Et surtout, font c'est ça l'Asie. C'est là l'Asie, l'Asie. Lé, yon a fait, yon a fait. Parce que les qui n'ont choisi pas de partenaires commerciales, asie dit, afrique là fait l'Afrique, c'est très bon. Comme si prend, il dit a Afrique, je de partenaires commerciales, je suis en train de c'est la longtemps, et regardez le positionnement des pays africains au dans l'Union, on regardez 27 pays africains, regardez les Mali, la France là encore. C'est clair, là aussi, pour le moment, là aussi, ça va filmer l'argent, là aussi, Russie établit l'équilibre mondial. Pas question des États-Unis qui dicté la loi, la loi. La... Non la Russie, la Russie à la Chine, ils ont pour eux dans une balance. C'est ça que Poutine fait. C'est ça qui fait Poutine, c'est toujours populaire. Parce que même en gens, les monde sont contre guerre en minorité mm contre guerre en Russie, mais les Russes sont des qui fiers, qui sont comme si ils ont parlé de la Russie, ils ont parlé de la grandeur de la Russie. Eh, m'embasser, m'embasser, Poutine, Poutine, Poutine rétablir l'équilibre mondial là que États-Unis est toujours pensé, c'est celle qui a va y celle qui a gasé. Mais l'on est parlé de, on parle de Poutine criminel. Mabdo, Mabdo, bon, où okay dit ça, la disavouée, Poutine qui l'a assassiné au monde, mais, mais, Poutine parle de, parle de débombar dans mon pays. Poutine parle de l'Irak, il a la Libye, la casse, la Syrie. Monsieur K, monsieur monsieur font intervention en Georgie, monsieur font intervention en Ukraine, Et monsieur font une intervention en tout pour te protéger L'Occident a envahi Afghanistan il n'y a pas dire rien Là le monde, le monde t'a regardé, l'information Mais seulement en 2001, mais qui discute, qui qui dit il n'y a pas dire Trois présidents occidentaux mettent tête, ensemble. Ils mon amour il a fait esclavage en Libye c'est pas pas grave non mais c'est ça mais c'est mais mais compte là parce que mon amour il souffrance mais il faut que l'équilibre pour comprendre que pas la loi chaque temps et même même la loi gardez gardez tout les filles wow. y y a, nous nous on nous n'avons pas manger moi nous pas de Et il une et de y a juste de de, de, de, hein? ah, de de et puis nous en bas on nous en bas bouche. De, on on ces pays ça parle de humanitaire qui parle pas de de, de comme si on dit que y a bien politique étant démocratie quand la démocratie existe là même ouais ces y a plutôt ces amis pourquoi pas pas pas après nous, je viens de vous dire de plus de la Oui, de la de de de de de de la de <inaudible> C'est pas pour le nouvel, qui le nouvel, une nouvelle, nouvelle pour pour qui nouvel, pour le nouvel, pour le nouvel, pour ont nouvel, ils ont ils ont lorsqu'ils le même le 50-50, Allemagne était toujours, même l'Angela Mekel était là, il était toujours contre Poutine, non, c'est le débat, mais il était à 55 ans. Et surtout, qu'on il dépend de la Russie. Ah, Le L'OAB exporte le gaz à 66%. Et pas ça. La Russie, comme si elle a capté. Autre chouette. Autre chouette, qui a un comportement par rapport à la Russie, c'est 98% tout. Il bon, bon, bon, y a un gris. L'Etonie, c'est à, à 99%. Oui, il dépend de la Russie en matière de gaz. si, il y a un peu de ou si nous connaissons les que de nous que sous ne sont pas capables de venir nous dire que nous sommes capables de venir nous dire que nous de venir nous dire que nous pour de nous dire que nous nous dire que nous sommes capables de venir nous dire que nous de venir nous Pour que si nous ni pas bon vraiment. Donc là on dit que faut retourner d'appel de charbon qu'on a, charbon qu'on a, on dit généralement coupe généralement dit... coupe commencé faire depuis des années là. Yo saute faire coupe 21, yo saute faire coupe 22. C'est pour Grand Messi t'a fait. le on t'avait éliminer charbon, c'est pour Grand Messi. Donc on est moi-même, pour... moi-même mon petit pour... temps moi-même, tout dit m'va parler na fait les gars d'Haïti et m'va pas aller passer éviter que temps là moi j'en je lui que temps là. Sydney que temps là, dit je ne sais pas si je suis un peu de ici, je suis un peu de cause. Et ça que fait je content. Je ne sais pas si je suis un de Et pour faire je suis autoritaire. Ça fait deux mois autoritaire. Je ne sais pas si je suis un peu de cause. Je Et je appelé mon monde. <laughs> monsieur sur la seconde sur la même certains points et dit me prends la Russie pendant la Russie de la, la Sputnik, qui sont médiatisés avec RT Russie en Europe pour d'être c'est propagande et pour, pour, utiliser, pour utiliser France 24 avec RCI LCI RFI pour faire propagande dans le territoire africain pour de a critiquer gouvernement malien a a a si go, coupé ça longtemps hein? <laughs> di, il dit ni ni pas de il a qui a chercher France 24 le pas le pas ou le pouvoir de il pas disponible de il a de il a coupé de qui il qui a dit de a faire de il a qui est en face. Et il faut compreniez, Le comportement de 27 pays africains dans l'ONU, il faut Les pays africains veulent de la France, la Belgique, et les États-Unis. un ont l'autre nouvelle mondiale qui a dessiné. Et la autre mondiale qui la Chine à la Russie. Parce qu'actuellement, c'est eux qui contrôlent, qui contrôlent presque le pays en Afrique. Donc, la Chine en premier, la Russie en deuxième, la France en troisième. Vous regardez tout, même dans assemblée et pour voter comme si pour ça. Vous regardez tout. tout. Vous regardez tout. Vous regardez Vous regardez tout. Vous regardez tout. dit le compte. La et où ah, est-ce que vous vous à la bataille? Vous battre à la bataille pour la Russie, qui musulmans. Ah, vous la guerre vous vous on a un gaz, on a eu un bal dans un jeune cochon. On a dit ça, c'est pour soldats Tchétchèdl. C'est soldats Tchétchèdl qui contrôlent Tchernobyl. On a dit non, mais on a eu tchernobyl. Ce n'est pas un soldat russe. On a dit là aussi, mon chéri, il y a une position de force. Et je veux que vous compreniez que. Je veux que vous compreniez que là aussi, il n'y a aucune intention pour lui. Là aussi, il n'y a aucune intention pour lui. Pour lui prendre tout de Kiev. En dit tout, est-ce que vous avez la Tchernobyl, c'est une base militaire qui gagne oui en Ukraine, Tchernobyl. Et surtout, a là tout, si vous avez bien la, et la Russie détruit toute base militaire, elle a un contrôle sur elle. Base nucléaire, yo. Base nucléaire, ah, je ne sais pas. Il prend Zaboïdja, il prend Tchernobyl, il prend Zaboïdja, il prend l'autre encore. Il prend l'autre encore. Et il prend trois bases nucléaires, ça ressemble, c'est 20% courant en Ukraine. En Ukraine 20% courant. Bon ministre, nous parlons quitter Plateau en va m'descendre Plateau pour m'bail site déplacement et surtout nous parlons Jean-Nathan lui de la jeunesse post 86 dans, dans la politique haïtienne et la refondation de l'État, c'est un bel sujet que nous parlons. Nous parlons même un sujet ça talent comme ça pour regarder ça ne fait bon. Ministre, m'a quitter sous Plateau et puis m'bail bail site déplacement. Non, mais m'a dit tout le monde que m'a tout le monde que moi même Mali et m'pensais qu'il n'a pour e dimanche. Si ne ba dimanche, m'pensais de, et maintenant c'est tout le monde chaque chaque jour c'était moi même Sidney, Belize, on commencé à l'actualité à chaque jour toujours sur elle et ça y une connexion j'ai fait fait petite connexion <laughs> comment, chaque jour on fait une aide d'ensemble pour nous parler pour nous commenter l'actualité internationale là que pour nous ma merci pour commentaires et commentaires très positifs et Monsieur continue de travail et éviter à venir sous la zone là pour venir faire pour venir pour pour venir pour venir parler de politique nationale là moi-même moi toujours je ne partie internationale là ensemble avec soit Belizea soit Josie ou soit Casimir Belizea Mali bien ministre et nous allons recevoir éviter à disant que non c'est Jonathan lui et sujet à ces implications de la jeunesse post 86 dans la politique et la refondation de l'État et pour commencer ici là nous va Sidney Joseph avec nous qui parle annoncer l'invité et surtout nous pral même membre actualité nationale et surtout en cause causer le parler et ça plus plaisir c'est que nous avons qui politique en Haïti qui surtout la implique la donne et nous même tout qui commençait, qui fait analyse, parce que tout bagage, c'est pas analyse, il commence un point par point. Nous, pas comme si garder bagaille, nous gardions les bagages pour seulement la gueule vaille que vaille, mais avant tout, avant de dire les nous analysons et nous comprenons. C'est Joseph Koumoué. Bonjour Belizère, bonjour à tous nos internautes, nos fidèles internautes. Nous excusons pour les petits manœuvres techniques qui mal passé aujourd'hui. C'est parce que nous sommes en déplacement, studio nous a préparation fait la dedans donc si ou wek, tigin, dan, est que connexion te gen coupure la dedans c'est pas faute nous on content avec nous on recevoir Jonathan lui qui se un politologue et en même temps qui se un étudiant en droit donc n'a bien pour nous parler politique n'a bien pour nous parler pays normalement donc on pensait que c'est une belle opportunité la pied pour nous capable parler pour nous capable discuter donc et nous parlons parler de politique post 86. Les nous dit post 86, ça veut dire après 86. Normalement, qui j'en s'attelait, qui j'en jeûne participer non reconstruction pays et en même temps ça qui gagne rapport ensemble avec la refondation de l'État. Et nous Jonathan là, Jonathan lui que nous parlons salut normalement et bonjour Jonathan, qui j'en croyais, qui j'en ai gué. Bonsoir Sydney, sont plaisir avec nous après-midi. Hein? Mm -hmm. euh, pourquoi pas Je suis bien content pour, pour excuser excuse auprès de l'internaut, parce que normalement, en plus le, le studio mm -hmm. de studio qui est en déplacement, comme nous sommes embouteillés, je pense que c'est là, là où dimanche, ça a été tourné en pile, que nous venons tout en bouteillage, ça. Mais ça a un plaisir. Nous, là, nous allons parler, nous allons débattre sur le sujet, parce que c'est intéressant. Bon, et question moi-même, Tari me pose au Jonathan, C'est qu'il lecture au fait de politique haïtienne non? Après 86, pas oublier que nous connaissons une dictature, ce que Mounio parlait de lui, son dictature sanguinaire de Duvalier. Et nous connaissons que Duvalier lui-même, qui parle quitter le pouvoir en 1986, côté que lui peut en exil, normalement, et nous pourrons rentrer dans un processus, dans une démarche de démocratie. Mais actuellement, est-ce que démocratie, ça, est-ce que le poter quelque chose de positif au pays, c'est qu'il est sûr ou fait de politique là, après 86 Merci Cédé, c'est son plaisir pour me répondre avec question sur posé Non, Bien content, au fond, on survole de l'année 86 là, et on parlait de fait, dictature, Jean-Claude Divalier. Donc ça veut dire quelque part, l'autre ère, qui c'est l'ère de la démocratie, une fois que nous mettons fin avec règne... Euh... Dictatorial là après départ euh, de Côte d'Ivalier dans Maintenant, de 1986 à nos jours, ça fait presque 36 ans, qui côté nier, qui ça s'a rapporté avec le qui ça s'a rapporté surtout avec la jeunesse haïtienne. Je so, suis so, so, excusé parce qu'on a parlé surtout des implications jeunes au niveau politique. Il euh, faut so que dire à part, à part rupture, ça, que nous constatons, après, en 1986, Jean Claude aller quitter le pouvoir et nous entrer dans l'ère démocratique. Nous avons un droit à la liberté, c'est vrai. Nous sommes capables de parler, c'est ça qui nous là, je émettre des idées, nous avons fait des débats. Probablement sous le régime dictatorial, nous avons posé trop de questions. Est-ce que je là, nous avons fait un débats débat Est-ce que nous avons poser des questions, nous avons faire une mise en cause de fonctionnement pays sur le plan politique maintenant, ce n'est pas le cas. Non, non, les démocratique, côté que nous réplénient du douane, nous, pour nous, nous, nous parler, pour nous dire ça, nous penser, et nous voit de, de 86, oui, les ça, sont acquis pour la démocratie. Bravo. Mais maintenant, après, acquis ça, qui ça, qui ça, ça y il il non Est-ce que le pays a bien gouverné Est-ce que jeune, yo, yo satisfaits de la bataille qui a qui a abouti avec 86 là Et si oui, c'est qui ça le t'a et sinon, nous allons questionner, nous regarder qui ce qui passé qui fait que, euh, qui fait peut-être que nous n'avons pas réussi vis-à-vis du projet, de ce que nous avons qui fait nous arriver dans l'année 46. Là. Donc, nous allons faire Là, nous, faire, nous débattre du sujet là, et pourquoi pas, nous allons le regarder ensemble avec euh, Internet. Nous, pourquoi pas, surtout, euh, la communauté sud nous, là dans nos et Nous avons la nous, Et profiter de saluer nous pour nous capables de débattre sujet ensemble. Nous, point vue oui sinon oui. les livres que sinon les mais... si nous faisions si nous battons nous et on avance avec un rapport avec anthropologie politique et auteur que pareil du tout qui est les claudes rivières qui parlait de un état sans gouvernance à veut dire côté que pouvoir public, pouvoir politique là vraiment, c'est que existait, mais naturellement, il pas existé pour faire une bonne gouvernance. Donc, c'est qui est qu tué ou même ou fait de façon que le pays a dirigé, nous rentrons dans le règne démocratique après 86, soit 10 ans nous dit nous rentrons dans règne démocratique mais c'est qui ça, règne démocratique, ça a porté pour nous puisque, pas oublie, les nous prendre nous finirons dans un règne démocratique qui te joue dictatorial là? Parbleu, Henri, en fils, si je ne me trompe pas bien, t'es parlé de bambouche démocratique. Est-ce que c'est toujours même bamboche démocratique ça a continué, puisque nous avons l'État absent complètement et institution judiciaire là qui t'a doué là comme une machine de répression pour qu'il force pour qui contraint les citoyens à obéissance? Il n'est pas arrivé vraiment. Donc, c'est qui problème, qui ça qui pose dans la société pour qui sa société arrive dans toute démagogie ça Merci, Sibde. Comment vous avez noté dans l'intervention? Vous parlez de bonbons démocratique et vous souligner vous parlez de l'absence de l'État. Est-ce euh, que l'État absent ou bien l'État inefficace? Est-ce que l'action l'État est posée vous arrivez sous la communauté? Est-ce que action suffisante même pas pali d'absence de l'état puisque bon bosse ou sa dit là son son son gouvernance a fait dans le désordre donc chaque mon a décidé regarder comment capable séparer timo so gato c'est comme ça représente le pays donc qui n'est pas euh, généralement de la politique euh, chaque mon a venir un antipathie parti pa et puis voilà action de l'état qui suppose viser bien la communauté bien la cité donc c'est pas ça qui fait du tout de maintenant à nos jours pas oublier que après départ Jean-Claude Duvalier, nous allons gagner l'arrivée de Docteur Jean-Bertrand, qui va président de la République, qui va aller en coup d'État, en première mission, qui va le retourner encore, il va deuxième coup d'État. Donc son pays toujours gagnant sa instabilité instabilité politique. Maintenant, est-ce qu'un pays toujours dans instabilité politique, nous allons emboîter la voie du développement L'impossible. On peut y être dans instabilité politique côté que des politiciens comprennent que tout est politique. Mais on va comprendre que la politique là, est intéressée à tout le mais tout le n'est pas obligé. Toutes les choses vont aller plus loin, mais ça, moi-même, je suis les de de l'absence de l'État. Prenons par exemple, la famille. Côté que les parents ne répondre vraiment à besoin question de Timoun. Ça veut dire que c'est Timoun qui paye l'école ti mouna ki subvenir a besoin primérilement gran moun li pa konnen bien que li ka kan ka la vraiment mais gran moun li pa konnen ou pa penser e, ti moun sa li même la prantre lek fè plezi la pran kan li pa ba pa le kaner parce que paran pa repond vraiment a exigence que li gen envers ti moun nan c'est de même en haiti l'etat pa répondre a exigence li gen envers citoyen yo parce que pa bliye que Citoyens, ils même, jouent des droits civils et politiques, ils jouent des droits sociaux, tout. Droits sociaux, c'est qui ça lien? Ils ont le droit pour jouer une de santé, ils ont le droit pour aller à l'école. Donc, ils ne jouent pas de pas, pas, droits sérieux. Pas bien, nous, ouais, que dans la société, c'est cette histoire de bonne armée, cette histoire de corruption qui régit la société. Et côté que, pas d'appareil étatique. Non aller dans sens. Pour, voilà, pour régulariser la situation, pour, ap pour apporter une modération ou bien pour apporter une solution à problème problème. C'est dans ce sens que nous parlons absence de l'absence de l'État. Mais l'État est absent. Si vous allez dans ce sens, Pierre classe, vous analyser le pouvoir vous allez analyser la société. Les gens qui analysent, parce qu'il y a une d'autorité qui, qui contraint tout à l'obéissance. Voilà, qui incarne l'autorité de l'État. Mais en Haïti, si nous voyons bien, cher collègue Jonathan, nous voyons que tout ça, l'État complètement démissionné, l'institution qui est symbole de la démocratie, l'on prend le Parlement, ou est-ce que tu es fait dans le Parlement, si tu es vandalisé le Parlement, ou est-ce que tu es fait dans, dans le tribunal, nous, vous vandaliser normalement. C'est Donc, c'est qui solution, qui sa jeune post-86-là, nous parler de post-86, c'est après 86, qui sa yon même, vous êtes capable de faire, pour capable de restructurer l'État, refonder l'État normalement. Très bien, Cédé. Alors, comme tout très bien découvrir une question là, par rapport à cela. Euh, même si on attirer attention sur, sur, sur le fait que l'État, généralement, on parle de inexistant, il y a des gens qui ont tendance à penser que l'État n'a pas existé. Mais plutôt, à ce qui a avec rôle et l'attribution de l'État, donc c'est là qu'on a questionné qui ça fait l'État avec le résultat. Et c'est ça qui est toujours en tirer de ça, on a parlé de l'inexistence de l'État par rapport avec l'attribution, ça que le gain pour le jour. La société, pour avons peut-être garanti en vue meilleure pour la communauté. Maintenant, nous sommes capables de questionner qui est raison qui fait, par exemple, pour exemple, un petit monde qui, qui l'école, si par pas capable, donc c'est normalement vu avec peut-être le ministère social, aux okay. des institutions qui, qui créent, pour, pour accompagner monio euh, euh, soit pour, on dit, un criminel qui condamnait, il y a des programmes de réinsertion sociale. Donc, pour essayer essayer de réinsérer mon nom dans la société et autres, etc. Mais maintenant, qui est ça qui cause l'État ça, vous n'avez pas parlé de l'État, on parlé de Haïti, pas capable de résultats. Vous pas eu de résultats. Vous n'avez pas corruption, a gangréné toutes les institutions, à tous les niveaux. Même honnêtement, vous n'avez essayer de chercher exception. c'est difficile pour nous. Difficile. Ah oui, C'est vrai. Donc, extrêmement difficile pour nous trouver. Et Maintenant, nous allons le Est-ce que c'est l'État Nous pour questionner. Ou du moins, nous allons questionner. Moun qui est placé pour agir au nom de l'État. C'est pour cela que ma frontière remonte avec vous. Parce que au connaissez très bien la partie de l'État. Comme étant politologue sur nous mêmes diversences politiques, on connaissons très bien, si nous parlons au niveau du droit international, nous Bon, de l'État, pour état il faut qu'on ait une population, en premièrement, il faut qu'on ait un territoire, il faut qu'on ait une souveraineté, un gouvernement qui est là pour administrer. cet espace là Of course. Très bien. Et maintenant, l'on parler de ça, pour nous entrer dans la cause, la population, l'offre de l'État, le territoire, donc, le territoire qui c'est le ce deuxième volet, vous l'avez Territoire qui s'allie. C'est la, la, la bonne gouvernance, le, le gouvernement avant tout. Il faut gouverner le gouvernement territoire-là. Bon, territoire, et merci Sidney, voilà. Donc, nous devons territoire, c'est espace géographique côté que loyaux. Le gouvernement loyaux. Parce qu au gouvernement peut appliquer le Parce qu'au-delà d'espace géographique, ça. L'État est limité. C'est à dire qu'il est pas capable de prendre une loi en Haïti. Je dis que je l'appliquer en République. Donc, pour le limiter, il faut que nous définissions des frontières. Donc, frontières, il faut expliquer mon nom, on territoire frontière. Donc, au moins, nous avons trois catégories nous avons espace aérien, nous avons espace terrestre, nous avons espace maritime. Mais quand il y a les attributions de l'État sous le territoire, c'est pour le bien-être de la population. Mais de la population c'est mettre des politiques publiques en place qui pour viser amélioration l'amélioration des conditions de vie dans le territoire côté que la est autorité okay. mais là mais lorsqu'on un pays tel que Haïti tout est de la corruption On jeune majorité jeunes dans le pays là parce que pas oublier que n'a pas parlé de ça jeunes potés pour la refondation du pays à. Okay. la majorité des jeunes ne choisit pas route pour aller à l'école, ce qui passé. Les ils ont fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ont monté en médecine pour de 7 ans. Ils ont étudié, les enfants ont étudié pour intégrer dans le système, ils ont du choix. Ce soit, ils ont dans le couloir qui est offert à tout le monde, non? Le bac, un bac, deux bacs, trois, ils ont multiplié, mm -hmm. ou du moins, ils ont un parrain un bras politique qui vous pousser yo. Gagner un bagage ou pas du tout, gagner un bagage ou pas ajouté, pas oublier non ça qui rapport en somme sous et là ma preuve parole ça me souviens un professeur il est distingué qui t'es parlé de loi de Jambage donc côté que jeune fille de haut fruit corio capable nommer une administration publique là, c'est quelque chose que me décriait, c'est quelque chose de de vraiment répugnante donc, façon que nous concevoir et institution en Haïti. Très bien. On parle d'administration publique là. Mais il faut se pratiquer seulement de traverser euh, l'administration publique là. Ou là mm -hmm. Public, on mm -hmm. mm -hmm. nous dit le ça. Parce que la réalité est -là, là dans tous les deux parties. Que ce soit dans le public là, dans les institutions autonomes et autres, dans les ministères, mm -hmm. voilà, yola. là. Dans les institutions privées autour, pas ignorer les bien-exister. Pendant qu'on parler de, de professeur de saint jacques c'est son éminent professeur qui nous a rempli les stimuli, euh, nous avons profité l'attention sur un professeur qui a fait un travail qui est si intéressant, Samuel Simon, sur yon, Oh, yon, oui, rubrique, lui présenté, rubrique, doit. Vo, voilà la loi, c'est un créole sur Facebook, voilà la loi, qui a fait capoter attribution, contribution, pas tout. Mais est-ce qu'on est que, pas de gens qu'on est, et officiel pas de passer sirène dans la République, c'est ambulance, ben, ensemble avec la police, on croit qu'il y ça. Probablement c'est pas que... voilà la loi qui Oui, alors voilà. que, il a pas jamais dit ça, la présidence, la primature, les ministres, les sénateurs, les députés, bon, il y 11h du soir, il y a passé gros sirène, nuisance, c'est ça, nuisance sonore. Donc, je pense que les gens qui ont été loyaux, ils ont simplement fait ils ont bafoué, ils ont ignoré, yo parce qu'ils ont dit ben, Je suis chef de la République. Mais ça rend ça la re, re tâche là aussi facile pour eux. Pourquoi ça fait ça eh C'est là que dans ce sujet. C'est parce que la majorité des jeunes, la majorité des gens qui vivent dans le pays, à force que pas ne nous intéressions qu qui ça a fait en tant que deux voyous, oublier oublié les Et c'est une chose que j'ai apprécie, les professeurs a publié deux textes en créole, très courtes. Cap de mais ça la loi, la loi dit. Voilà. Donc c'est un créole et ça permet en plus le monde de capter des choses aussi vite que possible. Lorsque ça va attirer l'attention de, de, de, de ça, pas de penser, pas de connaître, mais oui, il a là où il existe. Lorsque dans une zone qui l'hôpital qui est malade, il n'y a pas de des nuisances sonores, de et klaxonner, etc. Parce que j'en gens en face sans nécessité. C'est ça. Mais quand on y a là nous-mêmes, en tant que jeunes, qui est-ce qu'on peut porter pour la situation nous remédier à cette situation-là? Premièrement, il faut nous. L'on parle de la jeunesse en Haïti, il faut prendre -il recul. Recul par rapport à qui ça Je dis à la constaté, le pays est presque gangstérisé. Et la majorité, base ou bien groupement de, de, de gangs, ce sont de jeunes. Ça a été passé. Probablement, c'est faiblesse de okay. Parce que n'y a pas de qui est capable ramener. Jeune Sayo, par rapport avec l'avenir, fait comprendre que je même tout. Il y le bon frère demain. Donc ça a fait, je dis à là, demain, si Dieu veut, y ait un groupe de jeunes qui nous a fait le même vie avec eux. Et situation, pas le déploie pour progéniture pour Petitio, pour, pour, pour Madame yo Et nous ne pas maître et seigneurs. Donc n'a passé quand même. Nous avons une responsabilité pour nous prendre. Responsabilité à l'autre. D'abord... C'est encourager les jeunes surtout prendre le route pour former les têtes. Les formes ne sont pas formées pour Haïti, elles ne sont pas pour le monde. Une fois que vous avez très bonne formation, vous n'avez pas de barrière ou sans frontières. D'ailleurs, toujours dis que vous n'avez pas de force qui gagne. Mais si vous bien éduqué ou bien formé, vous garantissez on vous commencer à faire tout. L'homme sans frontières. Parce que vous n'avez pas de frontières, quel soit le coût, quel soit a, ou faire valoir des sous par rapport avec la société qui voulez évoluer. Mais nous-mêmes, en tant que jeunes, responsabilité nous, non seulement éduquer, participer, impliquer nous dans le changement réel que n'est plein pour a. Nous tous disons nous voulons le pays a changer, Nous disons nous voulons que les choses changer, Mais l'implication nous, nous ne pas wele. 86, une génération qui bataille, je crois que claude va y aller, mais depuis après 86 ans, c'est c'est la lutte des classes. Oui, c'est la lutte des classes, mais moi même aller puis loin toujours, mal aller puis loin toujours, dans ça qui a un rapport ensemble avec la lutte des classes. C'est est-ce que nous sommes prêt pour nous rentrer dans la démocratie? Est-ce que pas tu devais une transition? Est-ce que c'est pas du valet t'es d'autorité pour te faire transition ça pour nous t'es passer dans la démocratie parce que nous, comme ça vient, ça arrive à comprendre. Le peuple a souvent compre, confond liberté avec libertinage. Liberté, en quelque sorte, il y a les lois qui, qui régissent le fonctionnement sociétaire, qui dit, Mes couteaux doivent aller, mes côtés, pas doivent y aller ». Mais nous-mêmes en Haïti, même à travers nos autorités, on a toujours tendance à non seulement à ignorer les lois, à les violer, à les bafouer, même à ne pas prendre en compte nos lois. Mm -hmm. Question pose peut-être est-ce que même juge là qui a siégé dans la cour de cassation, est-ce qu'il le dans la loi pays? Est-ce qu'il prend en compte la loi Parce que si nous gardons bien, Jonathan, où est-ce que tout ça que dirigeant yon kone, yon pas de yo, faire fait ce yon fait. Est-ce que là pas un problème depuis à la base? Depuis lorsque nous choisissons d'entrer dans la démocratie, est-ce que pas déjà un problème? Est-ce que nous avons à la démocratie? Ya? Ou bien est-ce que le régime démocratique est-ce que li applicable pour nous, même qui en Haïti? Est-ce que c'est pour un régime? Parce que moi, même je l'ai souvent dit, peut-être que je n'ai pas encore une notoriété, peux nom vraiment. Mais, Toujours dit, il faut qu'il y ait un régime à la haïtienne. Parce que, nous, ouais, que la France, après 1789, les vignes ont un régime. La France connaît la première république, la deuxième république, la troisième république, la quatrième république. Ça, c'est tout essai que tu as fait. Jusqu'à ce que tu arrivé à coucher ce qu'on appelle la cinquième république. Mais regardez bien aux États-Unis. Ou est-ce que depuis est parti en 1773, en, en 1776, après la guerre de Savannah, ou est-ce qu'ils ont parti ensemble avec une belle démocratie, jusqu'à ce que ça qui a pas poussé un auteur qui est si curieux, qui est c'est et, et, pas André Sconville, non Tocqueville. L'on prend Tocqueville. Oui, le ouais, Tocqueville, Tocqueville lui-même lui même li démocratie américaine jusqu'à ce que l'écrit deux livres, y un livre qui gagne deux volets la de la démocratie en Amérique. Amérique yeah. C'est Et... Dominique de Tocqueville. Tocqueville, ok. Donc, est-ce que nous-mêmes, nous, -mêmes, nous pensé au régime? Est-ce que le régime démocratique là, est-ce que lui-même lui applicable Haïti Parce que les ouais, nous tout est toute méfélpoté, toute délinquance lipoté, lipoté toute délinquance. Il faut être toute démagogie. Et est-ce que nous pas surpris pour nous parler de société anarchique en Haïti Parce que la loi n'existe plus en Haïti. En ah, est avec tête. nous, euh, Sidney, l'heure on, on souligné que transition ça, est-ce que c'est pas Jean-Claude Divalier qui te suppose faire? Comment on peut le comprendre Qui veut éviter euh, un monde qui, qui bénéficie d'un régime, ou du moins qui joue le privilège d'un régime qui c'était un régime dictatorial, pour un, qui veut qu il le gagnant pour le fond de transition démocratique. Okay. Du tout pas. Sinon, il n'est pas à la tête, au des affaires, dans un régime dictatorial. Okay? Maintenant, une qu autre question que nous avons Est-ce que Haïti est prêt pour y entrer dans, euh, dans, dans l'ère de la démocratie Voilà. Donc, maintenant, le pouvez... problème qui est euh, peut-être que nous questionné questionner moment comme nous pas juger l'histoire même penser que nous capable bah essayer questionner par rapport avec ça que nous avons pour faire, en tant que travail pour améliorer la situation pour qui ça? Nous avons une population majorité en alphabète ok ou gombe monde qui n'est qui pas bien formé ou du moins ça capa formé ouais dans situation que nous formée en Haïti gombe un manquement maintenant probablement c'est sur certains bon manquement et ceci dit que le passage de, de un régime dictatorial à la démocratie en Haïti il y a avantageux il y a inconvénients donc à questionner avantageux à questionner inconvénients c'est qui avantage c'est qui ce avantage c'est qui, qui inconvénient parce que pas oublier Jonathan pas oublier Mzou, même juste avant ajouter. Même avant élection Aristide en 1990, en décembre 1990, avec Erta Pascal Trouyo, qui était président de la Cour de Cassation, okay. après ça, il y avait un président provisoire qui avait fait la première élection démocratique. Pas même avant. Il faut nous... dire que c'est une plus élection qui a été faite dans le pays. Bon, voilà. Il y a une plus bonne élection qui a été faite dans le pays. Hier. Même avant ça, tout déchiré, de gagné. pour tes balles une constitution qui non seulement une constitution qui paraît qui paraît pône, qui paraît répond vraiment à situation parce que n'est-ce en sorte que son constitution est-ce que vous dit que les soupe Non, mais il pas soupe. Son constitution rigide. Si vous allez dans qui a un rapport ensemble avec Maurice Duvergil et la palot de constitution, son constitution qui est rigide. Pour ça rigide, c'est pas le fait que. Même constitution 87, là, c'est qui ça qui balise, c'est référendum. Alors que, il interdit le référendum. référendum. Donc, il passe sous. Parce que, vous êtes à interpeller le peuple, là, pour le capable impression l'idèle l'impression Sous ça, il y a fait, sous dérive, où est, est tout que de faire un pour arrivé faire un référendum il y a des gens qui tire qui prend le qui dit ben actuellement on ne peut pas avoir un référendum si c'est pas nécessaire parce que y a toujours tiens ce que pour député yo, pour ministre toujours soudoyer député parlementaire plus précisément pour capable arriver nommer ministre poste ministériel donc Jonathan c'est qu'est-ce qui ne va pas est-ce que nous sommes bien rentrés dans la démocratie? Est-ce que nous avons une transition qui faite? Parce que même avant l'élection, où en est fait, ouais, tout problème qui es gagné, est gagné? Nous avons couru, nous avons mis des manigas. Les pas fait, vous tout, fait vous tout. Vous pas normalement. tout reste. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va passer. Le premier point je vais attirer l'attention, c'est que, par contre, c'est ignoré, ignoré, moi, je vais vivre et je commence à comprendre que Haïti, euh, tout ça qui a rapport avec l'intellectualisme, la science, il a pas apprécié trop. Et de fait, que, il y a un problème dans le pays. Le problème, c'est que tout le monde vient avec des nouvelles idées, qui vient avec une énergie neuve, pour faire des choses gens, pour joindre des contraintes. Et contraintes, c'est qui s'accueille, surtout c'est barrer la route avec des gens qui sont bien formés pour ne pas venir là. Parce que si vous venez là, vous ne pas laisser si arranger les bagages et si vous ne pouvez pas arranger les bagages, il y, y des gens forcément qui ne sont pas capables là. Un, pour un exemple, qui est simple. Vous pensez aujourd'hui à la, pas de transition pour nous entrer dans, dans l'ère démocratique etc. en Haïti. Comment comprendre le Parlement qui est élu aux combats de parlementaires, il est élu pour 4 ans, à la chambre des députés, et c'est Nayo qui est élu pour 6 ans, je crois. Oui, il est élu pour 4 ans. 4 tout. ans. Mm -hmm. Et moi, maximum c'est 6 ans. Okay. Et maintenant, il okay, que okay, des parlementaires qui partent faire, peut-être même philosophie. Je, pour <rire> trouver de, de jeunes, ah oui, ça me va dire très important, très sérieux, c'est que aussi, mon cher. Voilà, qui des jeunes. Qui gagne des projets, qui dans l'université, qui a des projets pour faire des maîtrises ou là mm -hmm. doctorat. Okay. Et puis qui a écrit avec institution, parlement ou bien en parlementaire pour le dire comment capable de supporter parce que financièrement parlant être jeune en Haïti c'est difficile. Oui, c'est question économie. Oui, c'est qu tout ça qui gère un rapport ensemble avec les problèmes économiques. Donc, ou faire face ah, à, oui, à tous les problèmes oui, économiques normalement, c'est oui. quelque chose d'endémique. Effectivement. Donc, le problème économique. Maintenant, comment on peut le comprendre On n'est de faire pour para 3-2, faire philosophie. On vient de parler en subvention pour faire master ou un doctorat. La n'a pas bon, beaucoup de Effectivement, la n'a pas beaucoup Parce que l'élève veut dépasser le maître. <rire> et et c'est ça, la bonne guerre. Voilà. Okay? Il faut que l'élève bon, a dépassé le maître. Mais on ne peut pas changer ça. On a peut la bagarre. Mais non. Il a constitué un barrage. Pourquoi ça Parce que... Je ne suis pas le docteur, je ne suis pas le maîtrise, je ne suis pas le passé. Donc ça m'a fait, j'ai détourné l'agent d'État, j'ai détourné l'attention du monde, m'a fait, fait des démagogie. Donc c'est la meilleure formule, garder pour continuer à d'exister. C'est ça, la grande majorité, hein, qui a fait corruption, qui a volé l'agent d'État, qui a pire l'État. Mais nous-mêmes comme jeunes, nous avons une responsabilité. D'abord, nous-mêmes en tant que jeunes, faut que nous commencer sérieux avec nous. Il faut nous sérieux. Il faut que nous des de côté. faut que nous disions, bon, si nous voulons remplacer la génération Sakila, ou du moins ça que nous avons reproché, nous ne pouvons pas faire plus mal. Okay. Parce que nous qu avons un risque pour nous faire plus mal. Oui, ça c'est sûr. Ah oui, il y a un risque. Parce que si nous ne prenons pas sérieux, pas de monde qui prend nous sérieux. Un pays ça. Et l'autre part encore pour nous penser, il faut que nous pensions à restructurer le pays. -là c'est comme vous dire comment penser l'état effectivement Effective. des <laughs> et c'est comment comment ils l'ont quand même ah j'ai oublié non échapper qui comment penser l'état donc ici on bel auteur et je que coup d'œil pour nous voir ouais, qui ont ça fait qui je... je... mon... mon... mon... mon... ton... a fait dans l'autre pays, qui a l'état fonctionné normalement Fonctionnement, effectivement. effectivement. Oui, on a coupé de bonnes choses. Oui, on a coupé de bonnes choses. Effectivement. Mais comment on comprend On un camionnette de bus qui a mené nous depuis 86, bon, moi hein, je 86 ans. Aller à l'école, aller à l'université, là, on a génération qui a venu après nous. Malheureusement, on doit quitter ça pour le héritage. Ça, c'est sûr. Comment on comprend Jusqu'à présent, nous avons des ghettos. Nous, nous avons des Canarans, nous avons des parce qu'on a une bonne zone là. Pas de gens politique pour construire des appartements. Pour nous dire, nous avons retirer les dans situation lamentable. C'est tant ce qu'on nous dit que nous avons une politique d'urbanisation. Voilà. Vraiment, nous avons une politique d'urbanisation. Bon, nous que le ministère des Affaires Sociales travaillé en partenariat ensemble avec le ministère de, de, de l'Intérieur, ouais. le ministère des Travaux Publics public, aussi. Tout. Voilà. Et. Et pourquoi pas le ministère de la planification, Mais Donc oui, planification pas pour... Pas de côté. oui, pour qu'ils font prévision à long terme. Donc ça n'a pas fait vraiment. Voilà, c'est dommage. Et, <rire> et au cas où on pas d'accord avec moi. Mais où on est, bidonvillage en pays, facilité, émergence gang. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais comment on parle de la question gang pendant qu'on paye à bidonvilliser, c'est bidonville partout. On va le Oulang? Non, non, pas qu'à arriver à résoudre le problème. Nan, parce que le problème, c'est depuis de à la base pour le prendre. Bon, Jonathan, comme nous nou, arrivons à la fin de l'émission, une question pour vous. Vous-même, en tant que jeune, vous connaissez que vous très actif sur le plan politique, parce que naturellement, je t'écoutais aussi dit et nous continuons ensemble on est collègues on est amis en même temps et sans sentiment d'amitié parce que n'a pas tout sentiment d'amitié oui. en matière de ça qui un rapport ensemble avec science et, et autre, ouais. science on met on met nos sentiments de côté ouais. parce que ça c'est la science c'est qu'ils ont ou pays à vous même dans 5 ans qu'à venir et vous même ce qui vont dans ce qui sont prêts pour faire eux même pour mettre mon empathie là, pour arriver à résoudre le problème qui vient. Pour arriver à éradiquer le... Pour pouvoir changer vision, si vision est négative, si le positif, pour capable toujours participer pour l'émancipation, ça faut toujours qu'à en équilibre. Merci pour question, mais avant de aussi des formes de questions il y a deux et catégories là-dedans. Oui, oui, bien sûr. vous après l'autre. Oui, voici. Et pour la première chose, j'aime le nous. J'aime pas le moi. Okay. Donc vous avez remarqué, vous so dites, donc ou nos ses collègues c'est dit, on toujours, toujours en équipe. C'est sûr. Donc ça a dit c'est moi-même seul, suis moi pas capable de changer la situation, mais c'est le nous. Et nous-mêmes, nous avons nous une responsabilité pour nous prendre vis vis-à-vis de la génération qui vient après nous. C'est la conscience. Conscience, il faut que nous conscient que la situation n'est pas bonne. Une conscience collective. Collective. Dans. Et il ah, n'est pas bon. Parce que nous tous, nous ne pas dire que nous ne sommes pas fautifs. Je ne pas dire pas fautif. Mais il faut que nous d'accord, nous repartissons sur base à zéro. Côté que nous mettons des là j'en ai pour nous discuter, pour nous parler, pour nous dire que nous dans le pays, vers les a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans à venir. Ok. Mais la participation, comme on veut les bailler Et d'ailleurs, commence à ça, me fait une nous sommes dans le quartier, l'homme à l'école, Mon chef m'a grand pendant deux jours, je faire chita. chitas, pain, vous pays il est inévitable faut le passer par une bonne formation de jeunes. De de je okay. yep. yep. je deuxièmement, Je voulais attirer l'attention sur ça. Moi, prêt. Et je ne pas je quitter le pays. Malgré la situation, a, en Mais il faut aller pour le faire. Il faut aller voir le fait. Il faut problème faut aller le Il faut faut Il faut comme dit géniaux mon un problème d'identité, il faut yo commencer quoi dans le pays Il faut qu'il y un changement, il faut qu'il y ait un autre bagage. Il mm -hmm. suffit si prendre des bons exemples, mais pas des magouilleurs, des manipulateurs qui orientent vers le sens du mal. Je okay. conseille tout jeunes. essayez le goût du bon. Ce sont de belles la paix dans le pays, investissement, mon cas sorti lovely ou pas de cartouche qui a tiré, maman, papa, ou pas de tension antérieure qui a monté et autres. L'université a joué un -joué rôle. Tout le corps professionnel a pris responsabilité. C'est un coussin orchestre côté que tout le monde a vu partition partition qui doit jouer de manière, de manière harmonieuse. L'ambiance harmonieuse, ça veut dire avec harmonie, sans que n'y ait pas sorte de détonation. C'est une symphonie. You. Voilà. <rire> Donc, son une belle symphonie. Voilà. C'est effectivement c'est ça. C'est ça mon rêve. Mon rêve, en Haïti, vraiment, nous commençons à comprendre que Fatri n'a pas dans la rue, la gueule la gueule toute la gueule Ça a causé ça problème érosion yo. Effectivement, donc son problème environnemental okay. qui est grave. Et on remarque que Haïti de nos jours, mon cher ça qui a un rapport avec la propriété. Tout le monde s'en fout. Normalement. Voilà. On s'en fout. problème qui est grave. Voilà. Mon cher, je vais faire ce travail là en pile. Nous avons un paquet de bagailles pour nous faire. Et moi, je quoi ils me font appel avec jeunes qui en dans l'université. Okay. Pour me dire aujourd'hui, on met les de côté. Yeah. On parle On ne pas les gens qui encore. ne peut jouer. Nous aider. On ne pas quitter qui On ne pas les gens qui Monsieur, vous son sont Monsieur. Moi-même, moi j'ai toujours prêché la paix. Je dis que vous pas responsable de ça qui fait là. Je toujours dit que c'est nous-mêmes pour aller vers nous mêmes Et les gens, les, les gens des bandes armées de, de bouquets de Grand Ravine, de Cité Soleil, hein? de Bel Air, de Delma 2, de tous les côtés net, parce pour pas pas aller, pas. pour nous jouer parce que vous senti vous stigmatisé normalement dans la société. Pourquoi ya? on ne sentir bien si je dis dit ça avant Faut me dire monsieur que les amis n'ont pas mis dimanche long, longs, les Si puissant, il n'est en merde. a dit que l'eau aux les Et si un qui a résolu, qui a éliminé au petit moment? On prend la science, on n'emboîte pas avec la science. On prend la conscience. On prend conscience parce que le vrai éliminé, pas moins, il n'y a pas qu'à fractionner. Bon, c'était Connexion, Connexion qui est une synchronisation. Je, dis, je remercie tous nos internautes. Je avec Jonathan Lui, qui est un politologue. Et le sujet de débat c'est l'implication de la jeunesse post-86 dans la dans la refondation de l'État. Donc, je pense que en pile monde en pile belle cause y parler, en pile de message de voyé et, et moi-même le message que m'a plancé pour toute jeune, à nous impliquer nous, à nous porter collé. Monsieur Bandarmio connaît que pays il pour nous. Mon yo qui nos amis pas nous. Connexion, une synchronisation. Merci dimanche prochain pour une plus belle émission. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Accès votre chaîne préférée vos abonnés